Alors, selon vous, quelle est l'attitude, quelle est la compétence principale qu'un entrepreneur devrait avoir pour réussir, pour réussir à donner vie à ses idées -là. Alors, est-ce que, euh, est que ça serait le, le marketing Est-ce que c'est euh, l'empathie Est-ce que c'est euh, autre chose Je vous laisse réfléchir un petit moment, je vous donnerai de la solution à la fin de ce, ce quick tip. Donc, salutations, ici David, bienvenue pour ce quick tip, donc des vidéos de deux minutes pour développer votre entreprise et votre vie. Alors, j'ai appris ça en lisant le livre « Père Riche, Père Pauvre » de Robert Kiyosaki que je vous conseille, qui est un livre qui a radicalement changé ma vision des choses au sujet de, de l'entrepreneuriat et des finances personnelles. Alors, ce que j'ai appris, c'est qu'un entrepreneur, il a besoin de convaincre les gens euh, autour de lui. Il a besoin de convaincre ses clients, il a besoin de convaincre ses partenaires, il a besoin de convaincre ses employés. Donc, l'attitude principale, la compétence principale pardon, à avoir pour un entrepreneur, c'est la vente, c'est d'être un vendeur. C'est la première chose à apprendre avant le marketing, avant euh, tout le reste, avant le design, avant la technique. La, la compétence principale à avoir pour un entrepreneur, c'est la vente. Tout simplement parce que la vente, ça vous permet de vendre vos idées. Sans vente, euh, le marketing n'a aucune raison d'être. La vente est beaucoup plus importante que le marketing. La vente, ça vient, le marketing, ça vient optimiser la vente et non l'inverse. Ce n'est pas le marketing, ce pas la vente qui va venir optimiser le marketing. Vous pouvez savoir avoir zéro compétence en marketing et quand même arriver à vendre vos produits et services tout simplement parce que vous avez les compétences nécessaires pour vendre vos idées aux personnes qui vous entourent, à vos prospects, clients, à vos partenaires, à vos prestataires, etc. Donc la compétence principale c'est la vente, donc si vous, deviez, si vous devriez vous former à quelque chose ce serait la vente, écrire pour vendre ou alors parler pour vendre ou alors les différentes compétences de la vente, mais tout ce qui touche à la vente, un entrepreneur c'est avant tout un bon vendeur. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite pour un prochain coup.